Salut tout le monde, c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire de la topologie automatiquement avec l'addon Quadro Quad remesher. En fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes La méthode avec l'addon qui est payante et il y a quand même une version d'essai Et la méthode gratuite directement sur Blender Cette addon, on elle a été développée pour plusieurs logiciels de modélisation 3D, notamment Autodesk, Kronis Max, Maya, Modo et Blender qui sera l'objet de cette vidéo. Alors, pour télécharger quoi de Blue on va tout simplement venir ici. Soit on télécharge la version d'essai, soit si on a de l'argent, on peut également l'acheter. Bah, ben, nous, comme on n'a pas vraiment de l'argent, on n'est pas très riche, on va utiliser la version d'essai. Du coup, on va cliquer ici. Et là, vous allez entrer votre adresse mail. Une fois que vous allez entrer votre adresse mail ici, on va vous envoyer automatiquement un mail <rire> comme ceci. Une fois qu'on vous l'envoie, vous cliquez tout simplement sur le lien en question et vous allez tomber sur cette page. Et là, on va choisir la version de Quadremesha qui correspond à notre système d'exploitation. bah Là, nous on va prendre la version Windows et la donne blender du coup celle-ci on clique là il y en a télécharge ben moi je l'ai déjà téléchargé et je l'ai mis sur le bureau mais en fait il faut toujours le mettre quelque part comme dans mes documents par exemple cela, une fois que cela est fait vous allez venir sur blender pour cette vidéo j'ai décidé de prendre cette tête de personnage trop mignon pour exemple si on part en edit mode, vous allez voir qu'en fait, il y a tout plein de vertices et c'est affreux. Et nous, on va utiliser l'addon on quad pour remédier à cela. Comment l'installer Pour l'installer, on va venir dans Edit, donc Preference ici. On va aller sur Add-on. Et ici, on va cliquer sur Install. Là, je vous ai dit, j'ai mis mon add sur le bureau. Du coup, je pars dans desktop et je clique sur remesure 1.0 et là je croche ici c'est tout bon pour l'installation on va refermer ici et ensuite on va appuyer sur la touche N pour pouvoir ouvrir le menu et pouvoir utiliser notre add-on en question avant avant d'utiliser notre add-on il faut euh, venir tout d'abord ici au niveau de la licence manager et au niveau de l'adresse mail, vous allez en votre adresse mail que vous avez définie sur le site ExoSite. Une, une fois cela fait, vous allez cliquer ici là sur Activate. Ça va vous permettre d'activer la version d'essai. Ensuite, on va refermer ici. Et pour faire euh, une retopologie topologie instantanée de nos objets, on va tout d'abord le dupliquer. On va placer une version ici et la version A faire la topologie soit de ce côté donc du coup là je vais les centrer tous les deux comme ça alors sur celui ci on va effectuer la topologie en question du coup on va tout simplement lisser la valeur de base du quad euh, count à 5000 et on va cliquer sur remage it Blender va commencer à charger comme ceci et ça va atteindre 100%. Et du coup là on attend comme des génies de la topologie. <rire> bah on attend comme un petit peu. Et vous allez voir qu'en fait cet add-on est vraiment vraiment super comparé à la topologie instantanée qui est présente euh, dans Blender. Du coup là la topologie est terminée et si on part en edit mode vous allez voir qu'en fait que la topologie est vraiment propre. Vous voyez que là on a des aides qui s'adaptent automatiquement à la forme du visage de notre personnage. Et là si vous voulez par la suite en smooth tout simplement. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez également ajouter euh, la subdivision de surface. Mais là c'est pas trop important pour la vidéo. Donc là on vient de faire la topologie à l'aide du. Um, quad Remesh la donne um, sur celui-ci on va encore le dupliquer on va placer une tête ici en bas sur ce monsieur on va effectuer la topologie instantanée à l'aide um, du remesh qui est de base dans Blender du coup on va venir là on va venir sur remesh ici et on va utiliser le quad qui se trouve là et donc on va cliquer sur um, quad quoi voilà, gris flow remesh et là on va euh, laisser cocher use mesh symmetrize on va cocher là et on va cocher ici et bah ben là ici en bas on va mettre ça et on va cliquer sur ok ok la retopologie avec le mesh de blender terminée si on part en edit mode vous voyez d'abord que là on a beaucoup plus de vertices comparé ah, ici, du moins ça peut être les mêmes vertices mais là c'est beaucoup plus bizarre vous voyez qu'ici en haut on a des défauts même là en bas, même au niveau des oreilles on a perdu pas mal de détails et c'est vrai qu'en fait c'est possible de les récupérer mais bon là on a la flemme de fois <rire> oh, cool. J'ai que là, voilà la différence. Et une autre chose également, c'est que lorsque le mesh de Blender a fait la re-topologie elle a carrément fermé les yeux de mon personnage. Alors qu'avec la re-topologie de Quad là, on a toujours le vide. Et c'est mon modèle de base. Affreux